Comment obtenir un permis de construire au Cameroun 1. Le permis de construire, c'est un document administratif délivré par le maire de la commune concernée ou de la ville à une personne physique ou morale, publique ou privée. Il est établi dans le but de vérifier que la construction envisagée respecte les règles d'urbanisme et d'architecture en vigueur. Cette autorisation administrative revêt un caractère obligatoire. 2. Travaux éligibles à l'obtention du permis de construire. Tous les travaux de construction neuve à usage résidentiel ou non. Construction due à l'augmentation des étages et ou de volume. Modification d'une construction existante, modification de l'intérieur ou de la façade. 3. Les démarches administratives. Le retrait d'un formulaire type disponible à la mairie ou communauté urbaine selon le cas applicable lance le début de la démarche. Constituer et déposer deux exemplaires physiques plus quatre CD gravés du dossier complet à la mairie ou communauté urbaine contre récépissée. NB, les frais du dossier représentent 1% du montant total de la construction. 4. La composition du dossier 1. Demande de permis de bâtir timbré. 2. Certificat d'urbanisme récent. 3. Certificat de propriété récent. 4. Un devis descriptif. Quantitatif et estimatif des travaux, 5. Plan de situation du terrain à l'échelle 1 demi 6. Plan de masse à l'échelle 1 centième, 7. Système d'assainissement, plan des fosses septiques à l'échelle 1 cinquantième, 8. Plan architecturaux, plan de distribution des étages, façade, coupe, plan de toiture, à l'échelle 1 cinquantième, 9. Des plans d'exécution, le plan des fondations, plan de coffrage et détails, à l'échelle 1 cinquantième. 5. Les délais. Les délais d'instruction du dossier. Dans un délai de 15 jours qui suivent le dépôt du dossier, le maire procède à l'affiche à la mairie d'un avis de dépôt. 45 jours est le délai d'instruction de la demande de permis de construire à compter de la date de dépôt du dossier. Passer ce délai sans motif de rejet, il est réputé acquis. 6. La validité le permis de construire se périme, si après deux ans à compter de sa date de délivrance express ou tacite aucun travaux n'ont été entrepris jusque-là. Si plus un an d'interruption des travaux ont été constatés. La reprise des travaux est subordonnée au renouvellement du permis de construire sur demande motivée par l'intéressé. 7. Les sanctions applicables, l'interruption des travaux, le paiement d'une amende pour défaut de permis de construire qui s'élève au minimum au double du montant redevable. La démolition purement et simplement de l'ouvrage aux frais du contrevenant. 8. Bonus pour les bâtiments de hauteur supérieure ou égale à rez-de-chaussée plus 2, prévoir dans la constitution des dossiers. 1. Note de calcul de structure 2. Un rapport d'études géotechniques du SOL 3. Une notice de sécurité 4. Un contrat liant le maître d'ouvrage au maître d'œuvre une étude d'impact environnemental en fonction de l'envergure du projet « Arrobas Boris TCHAMKEN ».